Salut Jean-Luc Depuis quand tu gères Coco Loco à Plan de Campagne À Plan de Campagne ça fait 4 ans presque. 4 ans. Coco Cocoloco l'enseigne il y a 15 ans. Avant tu étais sur euh, Marseille, c'est ça Mais Non. Maintenant tu es venu ici, parce qu'il y a plus d'espace, pour le réseau. J'ai eu la chance d'avoir euh, accès à ce lieu magnifique, et donc euh, c'était mieux pour, euh, pour la suite des opérations. D'accord. Alors, alors, on a vu, c'est un restaurant typé américain. Oui. Euh, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est chez toi qui a déterminé ce choix C'est parce que je ne l'ai payé pas cher. <rire> c'est parce que je ne l'ai pas payé. Hein. En fait, j'ai escroqué le mec qui l'avait. il l'a enterré là-bas dans le jardin, et, euh, et il n'a pas ramené, il n'avait pas d'amis, donc je me suis installé à sa place. Tu sais que ça va passer sur internet, ça ah, Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. <rire> c'est dans, euh, dans cette ambiance donc, typée américaine, je suppose que les menus sont en rapport. Alors, qu'est-ce qu'on mange au Coco Loco Essentiellement des hamburgers. Essentiellement des hamburgers faits avec de la viande fraîche, des légumes frais. Pas tout est frais, mais tout est d'excellente qualité. Mais je mets un point d'honneur sur la viande, c'est la meilleure du quartier. C'est-à-dire, par rapport aux chaînes de fast-food, quelle est la différence Alors, tu m'as dit quoi là Par rapport aux chaînes de fast-food J'entends pas. <rire> Des chaînes bon, de ouais, on ne va pas, pas dire des... le, le nom. Quoi. Alors ici, c'est un restaurant américain parce qu'il est typé américain. Ouais, ouais, ouais, Mais en ouais. fait, on mange comme on mange à la maison chez nous en France. Voilà. C'est-à-dire que c'est bon, c'est ouais. bon, c'est frais. Ici, le secret du Coco Loco, c'est qu'il n'y a pas de secret. Tout est fait avec des bonnes choses, les, les mêmes choses que tu achèterais pour chez toi que si tu avais le temps de faire la cuisine à la maison. Le secret c'est ça. Alors que dans les fast-foods, dans les chaînes, ça n'a rien à voir, c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est de gagner le plus d'argent possible dans le minimum de temps. En plus de, du repas, euh, je sais que de temps en temps tu offres un spectacle à tes clients, bon, notamment le week-end. Quand je suis bien luné, le vendredi soir ou le samedi soir, oui, il y a un spectacle. Alors vas-y, parlons un peu de cette programmation. Alors la programmation, c'est très éclectique. D'abord, je fais jouer et je fais venir que des amis. <rire> Tous les casse-pieds sont interdits de séjour au il y a coc voilà. Hein. <rire> Mais il n'y a pas de casse-pieds, il n'y a pas de mec qui vient de courir, le cacher, ouais. c'est que des amis. Voilà. Alors ça peut être l'ami qui est hypnothérapeute et qui fait spectacle d'hypnose. Ça peut être l'ami qui a une école de chant et qui fait euh, un concours de karaoké. Mais bon, c'est essentiellement basé sur le rock'n'roll. Je me produis 3-4 fois par an sur ma scène avec mon groupe Les Silly Parrots euh, dans un spectacle rock'n'roll. J'essaye de ne pas jouer trop souvent pour ne pas lasser les gens et sinon j'essaye de faire venir des bons groupes, des bons groupes de copains. Au moins s'il n'y a personne en spectateur, on aura passé un bon moment avec les amis. Les silly parrots. donc euh, c'est euh, les perroquets c'est ça Les silly parottes, c'est comme euh, les locaux en fait. Les silly parrots, c'est les perroquets fous. À coco, perroquet. coco a en espagnol, traduit en anglais. J'aimerais que tu me parles un peu de ta passion pour les belles américaines. Je crois que la passion pour les belles américaines, elle est née quand j'ai vu le film avec Jen Mansfield. Et je suis tombé immédiatement amoureux des pare-chocs. Hein oui. Ça devait être une réminiscence de The ma girl plus can't enfance, The Girl Can't Help It. Et euh, effectivement, quand on voit. C'est Sophia Loren qu'on voit sur la photo qui louche dans le, dans le décolleté de Jeanne Insulte. Tu la vois cette photo ou non voilà. Ouais. Ou, ou l'inverse, et on peut que tomber amoureux des, des bons pare-chocs et des belles courbes et des belles formes. D'accord, alors toi tu fais quoi dans ce milieu-là Tu achètes, tu revends, tu fais quoi Je suis un passionné magnifique, on va dire. Magnifique, c'est parce que je, je manque de modestie des fois, mais passionné toujours. C'est parce que oui, j'achète des, des voitures, de, des belles voitures, je m'en sers, je roule avec. Hum. je me montre parce que j'ai un caractère un peu flamboyant et puis quand ça me passe ou quand je trouve une autre qui est plus belle ou qui me plaît plus je revends la première pour acheter la deuxième voilà ce que je fais d'accord voilà je les fais venir des pas... états unis la plupart du temps et ouais, c'est pas professionnel ouais, c'est pas, pas un commerce parce que commerce. quand je les revends euh, ouais. des fois je gagne un petit billet mais des fois je gagne ouais, ouais, un, ouais. un gros billet aussi ouais, bon. J'imagine. Ouais. c'est le jeu ok donc je peux pas te commander là euh, ce soir par exemple euh... Allez, un hamburger double et une Mercury 51. Oui, tu peux commander, ouais. tu peux commander une Mercury, tu me fais un chèque d'accord, et puis on discutera demain, <rire> après la fête. D'accord, en enfin, fait de compte, tu gères un restaurant, tu importes des, des belles américaines, tu, tu, tu les tu travailles dessus, tu joues de la musique, c'est le rock roll qui fait cet effet ou Tu prends quelque chose ou... Alors, je suis euh, totalement à jeu la plupart du temps, ma ma drogue, ma potion, je vais vous la montrer, <rire> voilà ma potion, voilà ma drogue. Ah d'accord. Alors euh, c'est une vieille amie, elle a moins bien vieilli que moi, ouais. et euh, je pense que l'amour du rock'n'roll, plus un petit peu de mescal de Jalisco, ça, ça fait la différence. Ça vient du Mexique, ça Ouais, ouais, c'est directement importé par Mexico. soins. C'est un trésor. Tu pas besoin de voyager, toi. Tu, tu fais venir les autres pays chez toi Absolument. Ouais. En plus, depuis qu'on a Internet, moi je me rappelle quand j'étais petit, puisque j'ai ouais. toujours fait ça. Quand j'étais petit, que j'achetais des trucs au Mexique aux États-Unis, j'envoyais des Telex. Ouais, ouais. <rire> J'allais à la poste envoyer des Telex. Alors, euh, la plupart de ceux qui vont nous écouter maintenant, ils ne sont pas nés bah, quand j'envoie des Telex de la poste. Je peux renifler <rire> Peut-être si tu es sage, tu auras le droit de goûter. Oh. Ah ouais? Hein ah ouais, ouais. C'est sympa. Bon, alors, si vous aimez l'American Vintage, n'hésitez pas à venir passer une soirée au Coco Loco. Vous ne serez pas déçus parce que le patron et tous les employés sont très sympas. Voilà, on Donc vous voilà. attend. Je te remercie pour l'interview. <rire>